Respecter le, le timing, merci. Erwan, ouais, je propose qu'on on enchaîne sur l'exposé du professeur Patricia Rayan du CHU de Bordeaux, qui va nous parler de la prévalence et de la signification du Relative Apical Sparring et dans la sténose aortique. Voilà, professeur Rayan, je vous passe la parole. Bonjour à tous, merci. Donc, en effet, je vais vous parler de la, du, dépi, de la, du dépistage et de la suspicion d'amylose cardiaque chez des patients qui ont un rétrécissement aortique qui, qui va être opéré chirurgicalement, donc des rétrécissements aortiques serrés. C'est une, une étude qui a été réalisée donc, pour évaluer la prévalence chez des patients avec un RA euh, chirurgical euh, de, de l'amylose cardiaque. Et pour évaluer sa signification, la signification de l'apical sparring qu'on peut observer avec, comme vous le savez, avec l'aspect en cocarde. Donc, la, la méthode, c'était d'étudier des patients qui avaient un, un RA sévère, qui étaient référés pour un remplacement valvulaire aortique. C'est une étude monocentrique prospective. Ils ont évalué 150 qui avaient une moyenne d'âge de 73 ans vous voyez c'est ce pas des patients très âgés ils ont entre 68 et 77 ans parce que justement ils sont référés à la chirurgie plutôt qu'au TAVI il y avait autant d'hommes que de femmes 51% de, de femmes et euh, donc on a une évaluation détaillée en écho et en IRM euh, dans ces différentes populations et une évaluation histologique de la présence ou non de la l'amylose, quand il y a eu donc cette chirurgie, il y a eu une, une petite biopsie qui a été réalisée en même temps, qu'il y ait ou pas eu une myectomie. Et euh, donc, le, le, le, le gradient bas apex était considéré quand on avait un strain apical rapporté à la, à la, à la, à la somme du strain basal et médian, euh, le tout supérieur à 1, pour définir l'apical sparing. Donc les résultats sur 119 patients qui ont finalement été opérés, il y avait 15% de patients qui avaient un apical sparring, soit 23 patients, mais à l'IRM, il n'y avait pas forcément particulièrement d'éléments pour une amylose. Ils avaient globalement une masse ventriculaire plus importante que les autres et une fraction d'éjection un peu plus basse, comme vous allez le revoir sur les tableaux suivants. Donc, en effet, les patients qui ont, qui ont un gradient bas-apex euh, avaient comme différence par rapport à ceux qui n'en avaient pas euh, bah, un âge à peu près similaire. Hein, vous voyez, 73 ans dans les deux groupes. Il y avait tendance à y avoir plus d'hommes euh, dans le groupe avec Apical Sparring. Euh, mais sans différence significative. Il y avait plus de fibrillation auriculaire, peut-être témoignant d'un RA plus sévère avec un retentissement. Euh, ce qui ressortait euh, notamment, c'était la classe NYHA qui était plus élevée, donc un des patients plus symptomatiques, avec un NT-proBNP euh, plus augmenté, vous voyez, 1500 en moyenne contre 500 dans l'autre groupe, et également une, tr une troponine un petit peu plus haute, mais ce pas bah, des chiffres très, très différents. Euh, concernant les valeurs euh, à l'échographie et à l'IRM on a une évaluation échographique très complète et, et également IRM on voit que c'est des patients qui avaient des gradients transaortiques euh, plus élevés que les autres Voyez, 111 de gradient moyen contre, euh, de gradient max le gradient moyen était à 69 contre 59 donc 10 mm de mercure de différence entre les deux groupes donc vraiment un, un RAP très serré avec un, une v max qui n'a qui pas été présentée mais euh, et on avait également une épaisseur de paroi plus importante Vous voyez 18 mm en moyenne chez les patients avec apical sparring contre 15-16 mm dans l'autre groupe le strain était également plus bas à moins 12% contre moins 15% euh, et on n'avait euh, pas de différence euh, significative sur la fraction d'éjection, que je ne revois pas un petit peu, mais c'est 55 versus 59, donc ce n'est pas significatif. Et en IRM, euh, donc la masse ressortait à nouveau comme significativement plus élevée avec un remodelage, et là, la fraction d'éjection sort en IRM avec un, une valeur de 54 contre 60 dans l'autre groupe, et des rehaussements tardifs plus fréquents aussi euh, que dans le groupe sans, sans gradient bas apex ces patients ils ont été suivis après l'intervention euh, à 3 à 6 mois. et On a également donc, les, les informations de, de biopsie. Ils n'ont pas mis en évidence à la NAPAD de dépôt amyloïde chez aucun des patients. Et euh, Au cours du suivi, on voyait que le gradient bas-APEX disparaissait, se corrigeait avec le temps chez, la, chez, les 20, chez 21 patients sur les 23. Il n'y en a que deux qui n'ont pas complètement récupéré. Alors Je n'ai pas forcément d'explication. Mais en tout cas, il conclut que chez ces patients qui sont quand même relativement jeunes, qui ont moins de 78 ans, finalement, le gradient bas-apex est assez fréquent, 15%, mais qu'il ne prédit pas à fortiori forcément une amylose cardiaque derrière. Et donc, il faut réévaluer le patient a posteriori et que c'est des patients probablement plus sévères en termes d'évolution de, de leur rétrécissement aortique qui vont avoir ce profil-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. pour cet exposé très intéressant qui montre de nouveau l'intérêt de l'approche multimodale parce qu'ici, on voit qu'ils font chaque fois une IRM aussi avant toutes les les chirurgies pour ces patients. Je ne sais pas si c'est classique dans l'approche. Et sinon, moi, j'avais une question par rapport à, à ce côté réversible du RASP. Est-ce que ça, ce n'est pas euh, du gradient donc, base Apex Est-ce que ce n'est pas un élément important parce que euh, de, de souligner le fait que le caractère réversible du, du gradient base Apex chez des patients où à la fin, il n'y a pas d'amylose pourrait être un indicateur aussi dans, dans le suivi en effet, on a déjà des études, notamment qui ont été réalisées aussi en expérimental par Erwan, qui montrent que l'évasion de post-charge très importante va forcément influer la fonction systolique, la fraction d'éjection et le strain surtout. Donc, euh, ce gradient bas-apex témoigne de, du retentissement de ce stress pariétal qui est prédominant sur les segments basaux et médians dans un premier temps, du fait de la, de la répartition des fibres. Et en effet, euh, c'est des patients qui, euh, qui vont avoir plus, facile, plus volontiers des anomalies sans qu'il y ait forcément une amylose derrière. Voilà. Et alors dans le chat, on avait une question par rapport au fait, comment explique-t-on le peu d'amylose cardiaque dans la population bah, Tu as évoqué l'âge de, des patients qui étaient plus jeunes peut-être aussi que la population des chez et lesquels on retrouve par contre des amyloses. Oui, je pense que ça doit en partie expliquer. C'est vrai qu'on se serait attendu quand même à avoir quelques patients quand même, vu la prévalence de la maladie. Euh, C'est sûr que sur 170 patients, euh, il n'y en a pas du tout. Euh, enfin, sur 130 au final, hein, parce qu'il n'y avait que 130 qui étaient, euh, euh, qui étaient maintenus euh, avec la chirurgie. Et après, il y a pas eu, de... je ne sais pas s'il y a eu de la biopsie chez tous les patients. Euh, je pense qu'ils n'ont pas tous eu, mais il y a une bonne proportion. Et surtout, ceux qui avaient une suspicion avec un gradient bas-apex ont eu la biopsie. Euh... Peut-être qu'on aurait pu aussi avoir de, des amyloses débutantes chez les patients qui n'avaient pas de gradient bas-apex flagrant, comme celui qui était défini. Euh, donc, peut-être que ça, tout n'a pas été complètement filtré. Hein, mais en tout cas, l'idée, c'était de voir que finalement, ce gradient bas-apex, ce n'est pas forcément une amylose. Bien sûr, il faut, faut y penser, il faut la rechercher. Et surtout, en effet, si les anomalies ne se corrigent pas euh, dans les mois qui suivent. Alors, je vois qu'il y a Olivier qui pose une question. Non, ma question, c'était, est-ce qu'ils ont regardé si les calcifications mitrales, ça a, ça a influencé ce pattern Parce qu'on pourrait se dire que chez ces patients qui ont des aortiques la plupart du temps calcifiés, il y a des coulées qui, sur la mitrale qui pourraient influencer. Je me suis toujours posé la question, en fait. C'est sûr que si on a un, un anomitral qui est rigide euh, en soi, ça ouais. va forcément aussi, influencer aussi le strain basal. Euh, C'est comme de la fonction diastolique. Hein. Quand il y a un, un RM, euh, on ne peut pas l'interpréter. Euh, Et Ils n'en parlaient pas dans le papier Non, euh, je pense qu'ils ne devaient pas être si calcifiés que ça. Euh, ils ne parlaient pas des calcifications, non, à aucun moment. Okay. Et au niveau -ce du... Euh... Oui. <rire> euh, ce... Merci pour ce, ce papier qui, qui montre bien que l'apical sparing n'est pas du tout spécifique euh, de, de la mylose. Néanmoins, euh, euh, comme, comme ça a été dit, euh, dans, particulièrement dans le rétrécissement ortique, on est dans une population où la, la prévalence de, de la mylose est théoriquement pas loin d'être négligeable. Et donc, il ne faut surtout pas passer à côté des patients qui ont la combinaison des, des deux maladies. Donc, toi, en pratique, euh, comment tu... Tu vas euh, gérer un patient qui a justement une sténose aortique, un, un, un apical sparing sur le strain. Est-ce que tu fais une scintigraphie en, en pré-intervention Est-ce que tu as d'autres critères sur l'écho qui te permettent de, de faire la distinction Ou est-ce que tu ne fais rien Tu attends la chirurgie comme dans le papier pour faire une biopsie euh, C'est sûr que là, on pourrait se dire euh, est-ce qu'ils ont regardé l'épaisseur du VD par exemple aussi parce que logiquement, sur un RA, l'épaisseur du VD ne doit pas être augmentée, enfin à ma connaissance. Euh, donc ça, ça peut aussi être un élément quand même pour, pour aider à dissocier. Parce que si on a une épaisseur de paroi à 4-5 mm maximum, on a quand même une présomption qui est plus faible que si on a 8 ou 9. Comme souvent dans les vrais, véritables amyloses. La, la fonction VD aussi, ça peut être un indicateur. Après, c'est sûr que c'est des RA sévères, donc ils peuvent avoir un retentissement. Là, le papier indique quand même que chez les patients moins âgés, on, peut, on a probablement une prévalence plus faible que chez les patients plus âgés qui ont un RA serré. C'est sûr qu'un patient qui a un R.A. moyennement serré, on ne va pas avoir l'information parce que forcément, il ne va pas se faire opérer. Donc, il va falloir aller chercher les informations différemment. Donc, un R.A. serré, on va pouvoir se dire, on va avoir, on voit après la chirurgie ce qu'il en est. Un patient qui a un R.A. moyennement serré, on ira peut-être plus volontiers faire le, la scintigraphie pour écarter le diagnostic. Et une petite question. Tu as, tu as évoqué qu'ils avaient fait un follow-up. Le follow-up était de combien dans… Est-ce qu'ils ont noté une différence entre le groupe qui avait un RASP et, un, et pas de RASP au niveau du, de leur devenir Je ne sais pas quels étaient les, les éléments qu'ils avaient pris en compte dans le follow-up. Alors, dans, dans le follow-up, c'est un 3 à 6 mois. Euh, et l'élément principal, c'était de voir si l'apical sparring euh, était maintenu ou pas, en fait. C'est ça. La réversibilité. La réversibilité, oui. Donc c'est l'idée. C'est sûr qu'un patient qui, qui, qui conserve l'apical sparring en post-opératoire, mais il faut qu'il qu ait l'évaluation post-opératoire. C'est des patients qui sont souvent réévalués en ville par la suite par leur cardiologue de ville. Donc l'idée, c'est peut-être aussi de sensibiliser à ça, à cette recherche en post-opératoire de RA. Il y a aussi un biais parce qu'il y a beaucoup de femmes dans cette étude. Il y avait 50-50. Il y a 50 de femmes âgées de 70 ans. Moi, il y en a. Oui. C'est qui donne un plus. Et je suis étonnée qu'ils n'ont pas fait d'anapath à la recherche d'amylose sur la pièce de valve. Alors, euh, je pense qu'ils ont dû faire les deux, hein. Alors, ça ne préjuge pas d'une atteinte myocardique, en fait. L'anapath de Valve, elle est fréquente. C'est 75% oui. des sténoses aortiques. C'est des dépôts vasculaires et on ne connaît pas trop leur corrélation avec l'atteinte d'organes derrière. Oui, je pense que là, c'est plus basé sur le, le, le, le prélèvement musculaire. Oui. Euh, J'avais la notion qu'il y avait quelques petits euh, tricks, euh, tips échographiques pour, euh, pour, pour distinguer. Il y avait une notion intéressante d'un papier qui comparait les patients avec euh, apical sparing euh, plus RAC, plus ou moins euh, amylose et les patients qui avaient la combinaison de RAC plus amylose avec apical il y, avait, euh, il y avait deux critères, si je me souviens bien, qui ressortaient, c'était le doppler tissulaire à, à l'anomitrale qui est vraiment très, très altéré en cas d'amylose, et euh, un strain global qui, est, euh, vraiment beaucoup, qui était significativement beaucoup plus altéré euh, dans les amyloses. Donc, il y a peut-être ces, ces deux, ces deux outils-là à à regarder aussi pour sélectionner les patients chez qui on va creuser le bidon c'est sûr qu'un qu strain inférieur à 10 ça serait assez, assez mm. suspect quand même hein. en général les, là, ils avaient moins 12% et moins 15% dans les deux groupes c'est sûr qu'ils n'avaient pas les strains effondrés qu'on a l'habitude de voir sur nos amyloses ah oui ils avaient quand même des, ça allait quand même jusqu'à moins 12, moins 12 euh, dans, ouais, le, non, dans le groupe ouais. RASP il y avait un moins même, 12 euh, mais, ouais. voilà. Après, il faut tenir compte toujours aussi de, de l'attention hein, qui doit interférer aussi euh, dans l'évaluation. Mais après, moi, je, je pense quand même que le VD, c'est important de le regarder. Ça peut, ça peut permettre de, de guider aussi. Euh, parce qu'un RA serré qui aurait un, une hypertrophie du VD, euh, je pense qu'il aurait peut-être plus volontiers une amylose qu'un qu autre. Et Dernière question. As-tu connaissance d'une étude équivalente, mais sur une population euh, plutôt de patients euh, référés pour des TAVI, pour voir si justement, euh, là, on n'aurait pas eu plus de, de cas d'amylose et où là, le RAS pourrait pu avoir une, euh, un intérêt aussi euh, discriminant, à savoir le, le caractère réversible ou pas, je veux dire. Ben, on on n'a ouais. pas la l'ANAPAD dans ces études-là, parce que forcément, par TAVI, il n'y a pas l'ANAPAD. Donc, on n'a pas l'équivalent euh, en TAVI chez des patients plus âgés. Après, on, a, on sait bien que les, dans, les, dans les études de TAVI, on a des, une prévalence de l'amylose associée, qui est TTR, qui est plus, plus, plus importante, Alors, ce qui est, lo, qui, est pas, qui est logique, finalement. OK, bah, écoutez, euh, merci beaucoup à, à tous. Un grand merci euh, Erwan et Patricia pour, euh, pour vos deux présentations. Merci Pierre et, et Amira pour... Euh, pour cette, cette modération. Donc, euh, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, on va devoir euh, conclure à euh, cette bibliose euh, ici et vous donner rendez-vous pour, pour la prochaine qui a lieu dans, dans deux semaines, hein, le, le 27 avril. Donc, euh, rendez-vous à tout le monde le 27 pour, pour une nouvelle bibliose. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.